À la fin de la vidéo, vous saurez désormais ce qu'est Klein Production. Qu'est-ce que c'est que ce délire de merde encore Qu'est-ce que Enemy nous prépare cette vidéo elle répond, c'est la suite des trois vidéos que j'ai publiées sur Instagram qui explique ce qui va se passer durant les deux prochaines années du côté de la production et du côté de la prod de Nice enfin moi quoi. Voilà, si vous les avez pas vus, il y a les liens en description, même si vous n'avez pas Instagram, il suffit de cliquer sur les liens, vous aurez les trois vidéos. Faut aller les voir avant de regarder cette vidéo si vous voulez comprendre. Moi qui expliqué qu'est-ce que c'est que la production. En fait, c'est une ancienne vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps, je l'ai toujours pas diffusée parce que je préparais un truc et finalement, c'est jamais sorti, mais depuis en fait la vidéo, il y a des choses qui ont évolué et du coup, il y a des trucs qui sont faux dans cette vidéo. C'est pourquoi je vais vous montrer cette vidéo et à un certain moment, je viendrai la corriger vous avez compris ça marche allez de décembre il n'y en aura peut-être pas 5 et et aujourd'hui mon gars au de répondre j'ai fait une à la il est temps de répondre à, sérieusement à la question qu'on se pose tous maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que ce passeport fou sur ma main Non, ça fait deux ans maintenant que je suis sur YouTube. En deux ans, j'ai pris 120 abonnés. Mais qu'importe <rire> Que se cache-t-il derrière toutes ces vidéos Qu'est-ce que Enmiz veut Qu'est-ce qui a derrière tout ça <rire> Est-ce un complot Illuminati Est-ce en fait un complot multinationaliste présidentiel <rire> pour, euh, Détruire le monde Je ne pense pas. Aujourd'hui, on va répondre à tout ça par une question. Qu'est-ce que Enmis Prod avec son montage pété de Elmis. Alors, alors, avant de commencer cette vidéo, faut savoir, évidemment, vous serez peut-être perdu dans tout ça. C'est pourquoi j'ai regroupé les parties. Voilà, j'explique telle partie, telle chose à tel moment de la vidéo. Si vous voulez juste savoir un truc, allez-y direct en bas. Alors, alors, je vais vous expliquer, vous allez rien comprendre. Alors, je vais vous donner un exemple juste après. Ne quittez pas la vidéo maintenant, MDR. Et une solution, déjà, c'est pas qu'à et c'est pas qu'une production. Alors une production, pour faire court, c'est l'endroit où partager vos projets pour avoir une chance qu'ils deviennent populaires et qu'ils réussissent. Alors déjà, pour les gens qui vont me dire « Ah, mes enemies production, waouh wow, blabla, mes enemies t'as que 124 abonnés, mes squeezy production, ça donnerait mieux parce que ça marcherait parce que lui, il a plein d'abonnés, mais toi, c'est pas crédible. Hein » Alors déjà, et ensuite, laissez-moi vous expliquer. Alors alors, voyez vous un exemple. Je suis un mec normal. Je suis un mec qui abonnés. abonné. C'est le mec typique qui essaie de percer sur YouTube en faisant des vidéos Roblox et Minecraft et qui n'arrive pas du tout. Qui dépasse pas les 23 vues. Eh ah ben bah c'est je suis ce mec là. J'ai fait un, une musique. J'ai fini un truc. J'en suis fier ou pas. Je l'ai réussi ou je l'ai pas réussi. Que ce soit une musique, une animation, un projet n'importe quoi, n'importe quoi, qu'importe, on s'en fout. Il y a deux options. Alors la première, c'est que tout le monde connaît. D'ailleurs, je l'ai fini mon truc, je vais le poster sur ma chaîne YouTube. Et là, qu'est-ce qui se passe Si le projet devient connu, eh ben bah c'est bien. Je profite, je gagne des abonnés. Peut-être même il va être rémunéré avec un peu de chance, avec beaucoup de chance du coup eh si les mecs. réussit pas, bah ciao. Deuxième option, tu as une machine à remonter le temps qui te permet de remonter le temps et tu découvres Nice Production et là, tu te mais attends mais c'est quoi cette merde Et vous avez totalement raison. Et moi je vais vous expliquer c'est quoi cette merde parce que c'est de la merde de qualité encore une fois. Du coup, ton projet, au lieu de le mettre sur ta chaîne YouTube simplement, tu vas arriver, tu vas aller à une production et tu vas leur faire écouter voilà, j'ai un projet. Est-ce que m'aider et là il ya zéro problème et une solution déjà premièrement ce qui va se passer c'est que ton projet comme tu vas le mettre sur la même solution tu auras des retours tu auras des critiques tu auras de l'aide peut-être même avec un peu de chance tu auras de l'avis qui te sera donné ça te permettra d'augmenter la qualité vous voyez la barre là la qualité vidéo de Squeezie jusqu'à vidéo de ennemis ça s'améliore lentement grâce aux critiques ainsi ça augmente la qualité de la vidéo pour la préparer au plus grand public, plus large, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la l'administration, ce sera très clairement une communauté. Et c'est la communauté qui va produire. Mais ce ne sera pas du travail, genre 8h, on va à l'usine, etc. Non, non, rien à voir. C'est un peu comme du partenariat, si tu veux, hein. vas-y, ok, je fais du partenariat, NordVPN dans ma vidéo, ça leur fait de la pub, ça leur donne de la visibilité, et du coup, NordVPN gagne des, des abonnements et tout. C'est pas exactement comme ça, l'administration, la c'est un peu différent, faudra le voir, mais enfin bref. Ensuite, si votre projet marche, comme la qualité sera augmentée, tous les membres et la communauté de l'anime vont va voir votre projet, puisque vous la présentez sur Animus Solutions. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous, votre projet, il va être connu. Et oui, mes gueules, les gens vont s'abonner à vous et vont suivre votre truc Mais, évidemment, il existe le cas le plus connu où, ben, votre projet n'est pas connu. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que n'oubliez pas que vous êtes dans la maintenant. Et oui, vous pouvez repasser après. Je vais vous expliquer. Parce que ouais. Un projet de bonne ou de mauvaise qualité, on s'en fout, ça peut être de la qualité incroyable à nulle, il ne peut, peut pas réussir s'il n'a pas la visibilité. Tu peux faire un truc incroyable, mais si, si, si personne n'est là pour le voir, ça sert à rien. C'est la visibilité, dans le milieu on l'appelle de référence, qui vous offre la chance, la possibilité de réussir. Et une mise il fait quoi Et Une distribution dans l'histoire, il fait quoi Il fait, non seulement il vous, il vous aide à améliorer votre truc, il vous propose, il vous vous aide quoi, voilà, il, il, c'est gentil, c'est mignon Mais en plus, c'est lui qui va vous donner la visibilité C'est à dire que quand vous allez donner votre projet Il va faire, et eh, écoutez les gars là, animus production là, tout le monde dans l'animus la production, eh, écoutez Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouais, c'était mon imitation de la cuillère sous le verre en soirée là Et il va dire, ouais les gens, il y a un mec avec un putain de projet là écoutez le, regardez, écoutez sa musique finalement Et dites nous ce que vous en pensez, vas-y monte Toi tu montes, tranquille, tu présentes ton projet si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais au moins, tu as été visible. Tu t'es fait remarquer. Tu dis moi j'existe, j'ai fait ce projet, est-ce que vous l'aimez Si vous l'aimez, les gens vont s'abonner. Vont rester avec vous et vont suivre vos autres projets. Si vous n'aimez pas, vous pourrez toujours redemander à passer. Et bah, un jour vous serez peut-être connu qui c'est Alors, alors, alors, si y'a un mec qui a un projet, on le met en avant, par exemple sur Instagram, ce serait dans les stories Sur Discord, ce sera, et boum, il y aura un nouveau projet de telle personne, il prévoit de faire tel truc C'est pas comme ça que ça marche, imaginez, il y a 100 personnes, est-ce que s'il a une introduction, ça marche les Gens vont pas se gêner pour avoir un projet, dès qu'ils ont un projet, vont venir. Du coup, ça fera des listes énormes. Supposons là qu'on réduit cette liste à 100 personnes. Comment faire pour être dans le premier de la liste Donc, les prioritaires. Alors, tout ce que je dis, ça peut évoluer dans le temps, et justement, la mettra à jour tout ce que ça dit. En fait, ce sera un ratio, ce sera une moyenne. C'est un peu comme en classe, par exemple, vous avez plusieurs notes qui font une moyenne par matière. Donc, toutes les moyennes de chaque matière font une moyenne générale. Là, c'est pareil, dans la c'est la moyenne générale. Au plus elle est élevée, au plus vous pourrez passer, vous serez prioritaire. Ce qui fait votre moyenne générale Il y a trois trucs. Premièrement, c'est le projet. Est-ce que c'est un gros projet Un petit projet c'est un film Mais un film c'est tout Genre en fait ça raconte une histoire On en tire une leçon Il y a des émotions C'est tout Alors si vous avez que ça Vous serez centième Vous serez dernier S'il si n'y a qu'un film C'est sérieux Alors que si vous avez une histoire Comme par exemple imaginez vous vous présentez Je ne connais pas Star Wars Vous êtes le créateur de Star Wars à l'époque Vous voudrez en faire d'abord des films Plusieurs films Plusieurs déjà Car on a une histoire Ensuite dedans vous voulez introduire des secrets Donc qui, des théories Que une communauté s'active Et qu'il y ait des théories Déjà ça commence à y des la matière. Ensuite si vous voulez en plus faire des livres sur votre saga, pour bon, la Star Wars puis si vous voulez faire une série animée puis des mangas, puis un jeu vidéo et que vous trouvez un lien logique, que par exemple le livre ça raconte tel truc de l'histoire que le jeu vidéo ça a permis de découvrir tel truc de l'histoire et qu'en découvrant plusieurs trucs de chaque partie, livre, série, film et eh bien on pourrait arriver à faire un truc et tout, enfin ça c'est complexe là avec ça, avec Star Wars, ça vous aurez des chances de finir dans les 20 premiers faciles mais le deuxième critère ce sera la motivation et ou l'effort déjà fourni si vous avez déjà commencé à écrire le que vous avez déjà pensé à faire une sorte de mise en scène, comment je vais mettre ça en place, celle ça en place, vous avez déjà commencé à économiser et tout. Alors là, vous avez fait quand même de l'effort. C'est quand même sérieux. Vous pourrez remonter la moitié en allant jusqu'au 50e. Rien qu'en ayant fait fin d'effort. La motivation, on le voit justement à l'effort qui a été fait. Donc finalement, c'est pour ça que ça se lie un peu finalement. Si à l'inverse, vous avez une idée énorme, mais alors vous l'êtes pas du tout motivé, vous n'avez pas fait d'effort, bah écoutez, ça vaudra rien, 50. Vous aurez compris, pour être le premier dans la liste et passer en priorité par rapport aux autres, il faut une bonne moyenne entre euh, un contenu de qualité et bien développé, et beaucoup d'efforts de, qui ont été déjà fournis, et beaucoup de motivation. Après, si vous voulez juste faire un film et c'est tout, ne vous forcez pas à vouloir en faire après une animé, Un livre et tout juste pour être prioritaire Ainsi ça donne une chance à, Même au mec à 20 abonnés là Et eh ben ça lui donne une chance De faire remonter ses projets Alors attention, on garantit pas le succès Puisque la vie des gens, le goût des gens c'est pas nous qui le créons hein. On garantit presque ouais, j'y reviendrai, après. La visibilité Et donc le potentiel de succès Car oui si votre projet ne plaît tout simplement pas euh, au public bah, C'est comme ça, je suis désolé, retente ta chance bio. Alors alors alors, alors c'est bien beau mais Elmis, hey, Youtube ou de, même d'autres plateformes Font ça. Pourquoi rejoindrait Ennemis Production Alors déjà, déjà, déjà, déjà, déjà, l'argument imparable, c'est quoi ça Ça, c'est un bandana. Qui d'autre, ici, a un bandana Voilà, on est d'accord. Qui d'autre a un style aussi merdique que le mien Je suis le seul. Donc rejoignez-moi. Ah, désolé, je prends un plaisir à être narcissique aujourd'hui, alors... Bon, suite, frère, argument. Déjà, je connais pas d'autres plateformes qui proposent ça. Je, je, j'ai jamais, je, je, j'en connais personnellement pas. Je, mais, bah admettons, admettons, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a, mais admettons. YouTube. Déjà niveau référencement, c'est pas ouf. donc ton projet quand t'as abonné ne coûte pas trop sur Youtube pour le faire euh, populariser quoi Si ton projet il échoue, tu auras du mal à te refaire populariser pour ton projet suivant Parce que Youtube retiendra que t'es échoué, t'as aucune chance, en théorie, de te faire augmenter finalement Désolé pour les gens qui veulent se lancer sur Youtube, euh, je, je dis ça, ben regarde moi par exemple, je, je voilà Alors que NMIS production, t'as un projet, tu veux le faire passer, si ça échoue c'est pas grave Tu redemandes à faire passer avec un autre projet, on, te, on refait le truc là avec la cuillère sous le verre là On te fait passer, je dis ah les mecs, nouveau projet aujourd'hui Regardez-le, écoutez-le, qu'est-ce que vous en pensez Critique, constructif, je m'abonne, je m'abonne pas Avis des gens, vous gagnez en popularité Même si les gens n'aiment pas, vous gagnez en visibilité C'est ça qui compte Même si tu essaies, tu échoues, tu échoues, tu échoues Le fait d'échouer, ça va déjà te rendre populaire en théorie Donc voilà, enfin bref Tout à l'heure, j'ai dit un truc du genre euh, Garanti, presque Je vous dirai pourquoi, je reviendrai après Eh oui, oui, je vais vous expliquer pourquoi, presque Car maintenant que vous êtes dans la production Pour que votre projet puisse marcher, il faut des gens à qui le présenter Parce qu'un public vide, il va pas kiffer Puisqu'il n'existe pas. C'est pourquoi je vous invite, vous, vous tous là. Toi, ton frère à côté, ta mère qui passe derrière étendre le linge, je vous invite vous tous à rejoindre Enmis Production. Et oui parce que maintenant, vous comprenez que rejoindre la l'administration, ça veut pas dire euh, produire, H24, travailler, travailler, non, non, non, non, non, non, non, non, production, rien à voir, rien à voir, rien à voir avec que production que vous connaissez L'administration, c'est aussi rejoindre en tant que juge, pour juger les trucs des autres, en tant que spectateur aussi Je sais pas, imaginez, vous vous êtes lassé, je, je, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, je suis sûr que toi là ça t'est déjà arrivé, c'est sûr, tu te lasses de des musiques que tu écoutes Tu te lasses des youtubeurs qui font des vidéos, tu te lasses de Squeezie, de tout ce que tu veux, tu te lasses de tout ça, tu as rien à faire, tu te fais chier, tu fais rien Là, tu vas dans la et tu vas voir les gens, tu vas voir les gens qui ont proposé leur projet, dire écoutez voilà moi j'ai ça voilà et tu vas voir ce qu'il y a de nouveau, ce que les gens ont proposé de nouveau. Et ça tu peux dire ouais mais ça attends ça c'est original ah ça c'est cool ça ça ça ça ça bien jamais vu ça. C'est des petits youtubeurs qui se lancent comme ça et c'est une production qui les veut les mettre en avant. C'est ça une solution. C'est pas qu'une production et c'est pas qu'un Maintenant vous l'avez compris. Bref en plus de tout ça, voilà, tout ça c'était une production. En plus de tout ça vous pouvez parler, discuter, chatter, partager des trucs qui ont rien à voir avec une solution, délirer totalement, tout et n'importe quoi parce que n'oubliez pas une solution c'est produire le délire. C'est avant tout une communauté. Donc parler, partager, rigoler. Alors, alors, alors, tout ça c'est bien beau, hein. Encore une fois. Pour que ça marche, il faut que vous partagez cette vidéo afin que le, le plus de gens possible rejoignent, rejoignent le Discord. On est sur Discord principalement. Discord c'est quoi pour ceux qui savent pas Parce que les gens qui savent pas ça existe. Discord c'est une application PC mais aussi mobile, portable et tout. Qui permet en gros, c'est une communauté. C'est-à-dire que tu peux rejoindre des serveurs, en gros discuter, t'as plein de salons spéciaux sur lesquels discuter, tu as plein de chats, tu peux créer des grades, c'est super, c'est fun, c'est vraiment fun. Alors le Discord de l'introduction là il est pas super actif parce qu'il n'y a pas grand monde encore. C'est justement pour ça que je j'invite à partager. Parce que au, au plus vous allez partager, au plus on va être nombreux. Et si on est nombreux, là on va pouvoir sérieusement commencer à faire ce que je vous ai décrit dans cette vidéo, à faire monter des gens en avant. Et si vous êtes une des personnes que j'ai citées dans cette vidéo, qui essaie de faire un truc mais qui n'y arrive pas, ou alors qui n'est pas populaire même s'il y arrive, venez dans solution. venez dans solution. je ne déconne pas. Aujourd'hui, c'est rien à solution. parce qu'on est, on est, on est, on n'est on est, on est pas beaucoup, on n'est même pas 40 dans solution. Mais vous allez partager, on va être de plus en plus, de plus en plus, et vous allez voir que vous, vous allez jouer un rôle essentiel. Ouais, justement le Discord de la ministre est actuellement fermé. Alors, vous pourrez le rejoindre, il hein, y a le lien dans la description mais il est pas actif du tout. J'ai fermé tous les autres salons, il y a qu'un salon qui arrive, c'est le salon d'accueil, voilà, vous pourrez parler mais c'est tout. Et il s'ouvrira quand on aura réussi à faire monter la montée de la l'instruction comme dit dans les trois vidéos sur Instagram. Voilà. Alors, alors, alors, maintenant il est temps d'attaquer les... le sujet tabou ultime de la mort qui tue. Imaginez, voilà, vous avez fait votre projet sur Animus Production, vous avez demandé de l'aide à Animus Production, vous avez aidé, voilà. Votre projet, il est rémunéré. Il arrive à gagner de l'argent. Vous avez à gagner de l'argent avec tout. Et si vous l'avez mis sur Animus Production, il est logique une mise Production récupère pas J'ai gagné une Animus Production, j'ai pas dit moi. Je vous explique. Alors, déjà, le pourcentage de... de ce que vous avez gagné. Ensuite, la partie qui vous sera récupérée ira dans le stock de la production. Le stock de la production, je l'ai pas encore ouvert, mais vous pourrez bientôt y faire des dons. Vous pourrez bientôt y regarder des publicités pour la rémunérer. Roses ça donnera de l'argent Qui sera utilisable pour la production Vous avez besoin d'un logiciel Vous avez besoin d'un matos Vous avez besoin de quelque chose J'utiliserai pour vous L'argent de la production En vous achetant tel ou tel truc Enfin moi et les modos hein, de, de, voilà. On s'occupera de ça Ça existe Alors pour l'instant Il n'est pas énorme le socle Vous vous en doutez mais il existe. Bref, l'argent rémunéré euh, sur votre projet ira à nous et majoritairement à vous. On ouais, va différencier bien moi de institution, j'ai pas envie qu'il y ait des mauvais, euh, des mauvais jugements, des incompréhensions en ah, mode d'où, bah, vas-y, admis, il va tout récupérer pour lui, oh, réellement il fait ça que pour lui. Pas du tout, c'est l'administration qui récupère et moi par à l'intérieur, avec euh, aussi clétus, puisque c'est un des fondateurs, tout est à revoir, après tout va se revoir, mais le pourcentage de l'argent gagné grâce à votre projet, là, donc là sur la vidéo, c'est 55% pour vous et 45% pour la production et donc euh, 12,5 12, je crois pour moi, à peu près, J'ai plus. Je... Je, je, je me rappelle même plus des chiffres C'est quand même assez abusé hein. Je pense que ça évoluera certainement en votre faveur Puisque c'est votre projet aussi, faut pas l'oublier Notez aussi, l'argent qui est dans le stock de la production Il servira pas que pour les projets. S'il y a un mec de la production Qui a des problèmes juridiques, qui a des problèmes tout court Qui se retrouve sans abri un jour Ou qui, qui a des problèmes, qu'importe On se mobilisera tous, parce que c'est une communauté Pour l'aider le mec Alors ne rejoignez pas une introduction dans le but d'être aidé sur ça C'est pas le but, mais si ça arrive, on peut mais ne rejoignez pas dans ce but là, attention. Enfin bref, maintenant vous avez compris. J'espère que vous serez convaincu de rejoindre la Déjà, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout parce que c'est vrai que voilà, bon, j'essaie de faire un montage le plus dynamique possible pour que vous puissiez suivre. Mais c'est pas facile, hein. Cette vidéo, c'est la seule vidéo qui est disponible sur YouTube et sur le compte de la Instagram. Je vous ai déjà dit ce dont la résolution était capable déjà euh, dans la vidéo, faire une musique en moins de, je sais pas combien de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Et je vous en prie, là je vous demande pas de liker, de disliker, de vous abonner, je m'en bats les couilles. Juste partagez. Mais ne vous en faites pas, la de production arrive. Et ça, c'est qu'une question de temps. Maintenant, j'ai confiance en vous. Euh, partagez. La production arrive les gars. Et euh, en attendant, et bah, à bientôt dans la news Production. Le message. Et euh, bah qui sait, peut-être que dans un mois, dans deux mois, on pourra déjà commencer à faire ça. Il y a le site aussi de la Alors lui, il, le site n'est pas encore bien actif. Quand il y aura des trucs en avant, euh, les projets mis en avant seront disponibles sur le site de la Solution. Certains seront même mis dans mes vidéos. Tout ça évidemment fonctionne si vous rejoignez Newsolution et si vous vous faites chier un jour que vous savez pas quoi faire, bah venez dans la Newsolution et regardez ce qu'il y a de nouveau. Peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur là-bas. Peut-être que vous pourrez créer votre bonheur là-bas. Ceux qui veulent produire, il euh, y a des salons spéciaux dans lesquels vous pouvez vous mettre en vocal ou même à écrit et produire ensemble, animer ensemble, dessiner ensemble, faire de la musique ensemble, parler ensemble. Il y a des chats de vocaux aussi, voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve Très très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, les amis, merci beaucoup et bah à bientôt dans la introduction. Ciao! C'est vous pour arrêter déjà? Ah, c'est là, c'est la putain de